Je fais du rap, j'ai fait des clips dans une autre planète. Je fais de l'or, j'ai fait du vide, dans une autre planète. Moi c'est c'est du clip, dans une autre planète. Et dis-moi, c'est du clip, dans une autre planète. Je viens de Mars je suis flippé, je ne sais pas car je me perds dans mon vaisseau, pas de lumière. Pas de téléphone pour appeler ma mère. Mon vaisseau direction ai la Terre. Aujourd'hui je vois l'enfer. Je fais du rap, j'ai fait des clips dans une autre planète. Je fais de l'or, j'ai fait du biff. Une autre ouais, enfin, dans une autre planète, votre nom, c'est ce dans une autre planète. Dis-moi, si tu qui dans une autre planète. Sur la tête de l'eau, je sens qu'il n'est pas chaud, il est encore trop tôt. Rejoindre mes photos, je sors de l'eau, direction Bamako, co Coco Tien, notre cours. Je crois un moton en forme de Moné y a pas que du rap, y a aussi du rap et du reggae. Et du, reggae, du, reggae, du, reggae du reggae. Je fais du rap, j'ai fait des clips dans une autre planète. Je fais de l'or, j'ai fait du vide dans une autre planète. Votre nom non, c'est Sophie dans une autre planète. Et dis-moi si tu dans une autre planète. On verra pour le bas, -tête, en fait je connais. Je monte à la surface en gros dans cet univers, ça sent la case dans le vaisseau de mon père. Je vois ma montre et je dis qu'elle le honte. je suis en haut et toi tu es en bas. Moi ta chou et moi j'ai froid, des fois je suis un carnivore et des fois je suis un mammifère. Et des fois je vole de l'or et des fois je suis en fer. J'ai fait du rap, j'ai fait des clips dans une autre planète. Je peux...